Salut tout le monde, c'est Boris de train the Martyrs et de Drop Dead Chaos et là j'avais envie de vous présenter ma nouvelle double pédale de chez Sakai Drums qui s'appelle la Axel Andor. Vous voyez, très joli modèle et je voulais vous montrer un peu les réglages que tu avais sur cette double pédale. Alors rapidement, il y a ce premier réglage ici. Si tu dessers, ça va faire bouger toute la barre ici, donc tu vas pouvoir régler où est ta batte par rapport à ta peau. Tu as ensuite celui-là qui fait à peu près la même chose, mais ça va être juste la batte qui tourne sur la barre qui va être changée ici. Ce réglage ici qui est assez important, qui va régler la souplesse de la pédale, c'est-à-dire que le plus haut, ça va être assez souple, et le plus bas, ça va répondre un peu plus rapidement. Ce petit réglage ici même, ça c'est ce qui règle la tension de, du ressort sur le côté. Donc vous avez ça ici et de l'autre côté là. Vous avez la petite clé qui est fournie avec, qui se met sur le côté de la pédale. Vous avez aussi là, le choix entre les, euh, les battes en plastique, où tu vas un petit peu plus d'attaque, et les battes en feutre. Et ensuite, vous avez cette housse pour la transporter. Et voilà Allez, merci beaucoup Ciao